Vous faites quoi là Vous faites quoi, vous, faites quoi vous êtes complètement malade Mais vous rigolez, c'est votre collègue qui me pousse Je suis en train de continuer, je suis dodo, il me pousse Je suis journaliste, vous faites quoi en fait C'est quoi votre problème Vous imaginez si on fait la même chose Bah c'est bien, allez-y, allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. C'est bien. Je vous montrer un bel exemple. On hallucine quoi. Vous trouvez ça normal en plus C'est bien, allez-y, hein, continuez, hein. Continuez. Déjà, ça sert absolument à rien, mais. ça en dit long, quoi. J'hallucine, quoi. C'est bien, hein allez-y, sortez tous la lampe en même temps. On va bien, on va bien, on va faire, on va faire une belle image comme ça. Hein Hop. Je pense que vous pouvez tous sortir la lumière comme ça, on, on fera une belle image. C'est artistique. hein. Ouais. Sauf qu'en fait il y a un monsieur qui est venu qui est en train de filmer avec son téléphone et il me pousse alors que j'ai rien à voir dans le truc. J'ai parlé ouais j'essaie je de regarder que j'en ai. Non mais ça se. Ah ouais, non mais j'en reste j'étais. <rire> si tu veux, tu peux. <rire> enfin tu as envie de te dire, je t'apprends rien. <rire>